La fiction, pour moi, c'est une façon de, de guérir euh, un peu. Euh, c'est un pansement sur, euh, sur euh, l'horreur du réel, parce que euh, la terre, c'est une sphère initiatique de je ne sais quoi, où on est là pour souffrir de façon très injuste. Euh, donc, euh, donc, il faut trouver des parades, des diversions. Et, euh, et je préfère vivre euh, une fiction. Ça me réussit, euh, je veux dire... Euh, il y a des gens qui sont victimes de ça et qui, qui tournent mal ou qui tournent court. Moi, j'ai réussi à en faire une carrière multiple et, et, voilà, et à être un citoyen et à payer mes impôts et, et, et à travailler dans plusieurs pays et à toujours travailler à mon âge, beaucoup. Et C'est un luxe merveilleux. Et ça, c'est grâce à ce, à ce sens de la fiction. Donc, euh, donc cette tombe, c'est une fausse tombe. Quand je, quand je chante sur scène, je me prends pour un chanteur. Quand je danse pour Giselle Vienne, je me prends pour un danseur. Et ça marche, hein, puisque je, je, je danse depuis 15 ans hein, partout dans le monde. Quand je me prends pour un artiste, ça marche. Donc, euh, ça fait partie du jeu. Pourtant, je suis quelqu'un qui déteste jouer. Mais, euh, mais je joue. Je joue tout le ouais. temps. Je joue. Je joue la comédie pour... Euh, soir à l'obligation de, de se lever, de se laver, de chier, de, de se mettre encore au régime et, et d'être obligé de s'habiller, puis de faire profil bas pour ne pas être trop emmerdé dans la rue, même si, bon, avec la gueule que j'ai, voilà. euh, Donc c'est ça, la fiction c'est ça. Et le conte de fées, bah, ma, ma vie est un conte de fées bien amer, mais c'est un conte de fées.